Bienvenue à Paris, à l'Espace Pierre-Gilles de Gênes. Avec Alicia, on est fiers de vous présenter notre exposition dans le cadre de la semaine du cerveau 2018. Elle s'intitule « Des étoiles dans la tête ». Effectivement, il y a 100 milliards de neurones dans notre cerveau. 100 milliards, c'est également le nombre d'étoiles qu'il y a dans notre galaxie. Donc, c'est comme si on avait une galaxie dans le cerveau. Et voici une des peluches neurones qu'Alicia a cousu. On voit que les différentes parties du neurone sont représentées dans différentes couleurs. Ensuite, on voit les cellules gliales qu'Héloïse confectionne, et parmi elles, on peut trouver les microglies. Mais on va aussi parler du cortex, avec la matière grise et la matière blanche. Et puis là-bas, on voit aussi la jonction neuromusculaire, euh, l'arc réflexe, les autres types de cellules gliales aussi. Oui, enfin, on ne va pas tout leur présenter sur Internet, ils ont qu'à éteindre YouTube et puis venir voir par eux-mêmes. Hein. Ouais, par À très bientôt. Il y a des poutres.